Bien le bonjour et bienvenue à notre tout nouveau cours de sciences STSTE de quatrième secondaire. Ce cours aborde le contenu des quatre univers proposés par le Programme de formation d'École québécoise et mène à une formation complète jusqu'à l'examen ministériel. Il est disponible gratuitement pour tous les élèves et les enseignants du Québec sous la licence Creative Commons. Laissez-nous vous présenter sa structure et ses nombreux avantages. Bon visionnement! Vous voulez vivre l'expérience Moodle avec vos élèves dans votre cours de sciences Communiquez avec les responsables FAD de votre organisation, qu'ils soient en CSS ou en école privée, pour voir à l'installation de ce cours sur votre serveur. Il est possible de demander un accompagnement par les responsables de la formation à distance du récit, du domaine de la mathématiques et de la science et technologie, pour vous aider dans la découverte et l'utilisation de ce cours. N'hésitez pas à communiquer avec nous!